العرض ديكسبوزيسيون عرض الفنانين مسيو الحلو غادي نستضيفكم إن شاء الله ليه وتشوفوا الفنانين وغادي واحد الفنانين اللي غتكون إن شاء الله وهيره ومنهم صديقاتي ديال الدراسه مزيمنا في المعرض voilà, pour nous. Monsieur le avec nous, c'est le propriétaire de l'exposition. Il y a l'idée, il y a le... J'aime bien certaines des mots. Bah, bah, C'est euh... ce que je veux euh... vous dire. Bah, J'espère que vous allez aimer cette exposition, vous allez l'aimer. C'est une exposition qui est riche en couleurs. C'est des artistes... Il y a des artistes qui viennent de commencer, comme il y a d'autres euh, qui ont vraiment tracé leur parcours. Il y a des artistes peintres et des artistes designers. J'espère que vous allez Ça fait plaisir Rina, Mena, Lotfi est autorisée pour YouTube. Autorisée pour YouTube. Ok. Je suis en train. C'est avec nous, euh, Madame Lot. Layla Lotfi. On chante Layla Lotfi. C'est l'art de Leila Lotfi. On voit ici vraiment. C'est l'art l'Orient, à peu près, près l'Orientalisme. Non, c'est les Marocains. Les Marocains, style en Je les Marocains toute la splendeur. Les Marocains Les Marocains avec leur joie de vivre. Les galas et tout. les, mm. les, les, mm. non, les, les Mais qu'est-ce que ça joue le Bénède les les euh, art, art. le ah, chez oui. ah, nous. Moi, j'ai grandi un peu dans le beau et là, je me un peu. bravo. Et j'aime aussi toute l'assalat d'Elna. Le petit, je mette à Et lui, j'ai beaucoup traité dans mes tableaux aussi. Et des fois, je m'amuse. Vous voyez même là, ça m'entraîne aussi. Ah, c'est c'est comme le moucharabi ou le mouchara bi ou le mouchara bi ou le Je zoom. Je fais zoom. Je fais zoom exprès, comme ça, pour voir. C'est dessiné, hein, la collé. Collage, Et ce tableau s'appelle le perroquet qui dit Willy Willy. Il n'y a pas l'objet d'aujourd'hui. Oui, Willy, il a a pas de chose. C'est comme si il voit quelque chose. Et même le perroquet il dit Willy Willy. Oui, oui, oui. Willy Willy marocain. Résumé Willy Willy marocaine. Ça, c'est... Je vois qu'il y a un le, de... Les poches. Tu peux ou qu'elle t'a ah, Absolument. Ça, ça c'est le visage euh, des vraies femmes. On est dans une femme très coquine Normalement, on ne doit pas toucher, mais non, non, elle, est... elle, elle, elle donne l'envie de toucher. <rire> Et ça, c'est tout ce qui concerne les chmarevites. Bravo, bon, elle dit que... Mais tu as pas nage dans moi. Ma... Un nage-tablame. <rire> <coughs> ça gère bien laquelle? De... La recette. Elle a la main de patron, elle est super délicieuse. Là, c'est vrai. Ça non. Voilà, tout dit tableau, c'est pareil. Quand vous voyez, c'est trop moderne, et trop brillant, bel mais c'est c'est séparé, c'est séparé. أموريكم سعيدة عمار فنانة شكيلية ضواقة غالبا غالبا كان كما كنا انها أنها هي كتغلب أنا لا أريد أن تتكلم بلسانها ولكن تقول لك تأخذ لي, لي ماشر في سبحان الله و يعني لا تتابعش على الصور نعطيك فرصة تتكلم يا أستاذة <تصفيق> Et par la suite, donc, il y a la nature qui La nature, la nature. Ça, oui, que oui. Remarque, ben, ce que j'ai remarqué, avec il y a le fond de le... ce qui concerne la nature. Tu aimes bien la nature J'aime bien ce la c'est le mieux quand même très tard. Donc là, je sens peut-être la première présentation de la nature. Bravo Je la continuité je peux dire. Tout ce à Montréal, donc ça va pas remplacer, mais ça fait un plan wow. en fait, y a du et la nature. Waouh La nature, c'est l'équilibre hein, C'est l'équilibre, exactement, oui. Et c'est l'énergie, hein, c'est l'énergie aussi. il faut la respecter. Il faut. Il faut la respecter d'ailleurs. <rire> voilà, c'est Zahid Ahmad, c'est la nature, c'est l'art vraiment سميرة بن ناصر ودرنا معها اطلالة لمساتها هذه هي النعناع ديال الواحد اللوحات شويه باش ناخذ المونتاج اليوتيوب آه et la nature c'est vraiment génial. La nature c'est magnifique. C'est magnifique C'est Je sais. Wow. Vous avez vu le rendu de la nuit, la nuit. نقلت لكم كل الصور مع ضيوف العرض و اصلا مع الرسامين اصحاب العرض وكنتمنى انني كون شاركتكم وشاركتوني فكره جيده فكرة يعني متجدده معكم بعد غياب طويل نقول لكم راني لازلت في عالم الفني رغم صعوبه الاداء معه وهكذا دخلنا رحلتنا